Et Dark, ça va Je suis même pas sûr qu'il a un micro celui-ci. Oh là là Playsta... PlayStation, clavier-souris. Ah, tu vas bien ouais, Mais Pas autant que toi, mais ça va. va Qu'est-ce qui a aujourd'hui J'annonce le top 1 avec le petit 13 ans. Ouais, testé ça ouais. Oh, vous avez entendu la musique Oh, il y a une musique, ça me disait un truc. Enfin, ça me disait un truc, genre, d'il y a longtemps. Genre, j'avais 18 ans, tu vois. Oh, il y a grosse ambiance, hein. Un de 8 ans, un de 13 ans. Ils se sont pris deux go. Ils passent leur meilleur après-midi. les chefs. Et Dark, vous allez jouer à Deux c'est qui, qui ton collègue Donc mon collègue Bon, là, il y, y a un camarade avec toi. Non, personne. Bah, si, il y a quelqu'un avec toi là. Bah, oui, il y a toi, mais pour toi, il n'y a personne. Non, j'entends. Mais tu parles à qui depuis tout à l'heure Tu parles pas tout seul Ah, c'est ma petite chère, ça. Mmh. Elle joue à quelle off elle Non. Pourquoi t'as commencé quand Il y a longtemps, tu connais. Non, regarde. Oh, mais je sur moi. Putain, Tu rates des gens, toi, sur, euh, sur Youtube Ouais, du coup. Tu rates qui Amixem. Ah, c'est bien ça, t'as raison. C'est toi qui gardes ta petite soeur Non, il y a mon grand frère et tout, juste elle est dans ma chambre. Ok. Sinon il y a ma mère, il mon grand frère, mon autre grand frère, ma grande sœur. C'est une équipe de rugby le bordel. Oh, euh, vous êtes euh, une, petite, une petite famille Non, une grande famille on va dire. Quand il n'y a pas tout le monde, on est six enfants. Ah c'est pas mal, c'est pas mal. Et après, j'ai la copine à mon frère qui est là. Bah là, gros, on est cinq enfants à la maison, ma grande soeur elle est pas là. Et il y a la copine à mon frère, ce qui okay. fait qu'on doit être, euh, qu'on est, qui fait qu'on est euh... Ah, mais il est pas là, Dylan Il est pas là On a un indice sur le pourquoi du comment. Dylan. Là je suis en train de télécharger le truc. Tu télécharges quoi Le vol des de oiseaux là. Le, le vol non, des oiseaux donner... Non, le vol de donuts. Le vol des donuts Non, donuts. Ah, les données, les données, les données, bah ben ouais. Donc là, y a des boxes, euh... ouais je l'aime bien, chat. Il est es gentil ce petit. Eh, hein. hey, t'as as déjà vu toi un, un youtubeur call euh, ouais, Ah, ouais, cool, il est gentil lui. Oh, aussi, il est fort. Ah, il est fort. Tu, tu rates Skyrose Ouais. Tu meurs quand que je regarde c'est Mizi. Je regarde vite fait. Tu sais que j'ai moi j'ai déjà joué une fois avec Mizi. Je crois en moyen, après c'est possible. Non non je te jure c'est. Je te jure c'est vrai. Je l'ai même dans ma liste d'amis. Bah j'allais dire bah tu crois envoyer un screen non, t'es sur PC. Ah putain, cache-toi, cache-toi, mmh. fous toi Il est Bonjour Je oui, ça va, c'est facile, le vol de donner. Bonjour C'est qui qui est en train de dire bonjour, là Bon, bonjour ben, il, était pas très... il était pas très gentil, ce genre, hein Il t'a hurlé dessus Oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh il oh faut... ah, oh il mais ah, pas, pas répéter. Ouais, mais je savais pas. Je... C'est pas gentil. Attends, j'ai envie. Faites attention, on pourrait bientôt plus réapparaître. Mais je suis allé sur le plan de temps. Je suis sur le Oh c'est pas content, chat, C'est pas content. Après, on fait une game ou pas on entend trop ta petite sœur et je, je commence à devenir fou. C'est ah, pas ta vrai. faute et c'est pas vrai. sa faute elle, c'est juste le, le micro qui est juste à côté. Mais t'inquiète. Bah pourtant en plus elle est quand même assez loin. Quoi Attends au pire, je sais pas je peux régler le niveau du micro. Là de... bah, normalement ça devrait être bon. Ah merde, je suis mort. Non, c'est pas fait, je suis pressé. Le cul, suis... personne n'a tué, on a gagné. de quoi je t'ai menti Tu lui as menti Non, même pas Ah, ok Eh hey Dark On fait une bonne équipe, t'as eu ça Ouais Ouais Toi tu joues quelle arme euh, sh Shotgun pour le corps à corps Iso pour la longue distance J'ai l'impression qu ta... que je l'entends moins ta sœur. Ouais normal, j'ai baissé le son du micro. Oh, c'est génial, bien joué. Euh, mais on pourra en refaire une si tu veux. Derrière moi, derrière moi. Partout. <rire> Mort. Dans l'eau. Mort. Est une comme ça, mais. Ah oh, j'ai chier. C'est la première fois que tu gagnes, toi Non, j'en ai fait une euh, ce matin à 8h. Honnêtement, la M4, elle est beaucoup trop forte. GG. Bah, à toi. Se... Je pense qu'il se cache. Je pense aussi. C'est pour ça que je prends la hauteur là en fin de game ah, comme ça. Voir. Allez saute lui dessus, saute lui dessus. Il est pour toi, il est pour toi. Ah oh, non, il m'a eu. Il est bon. Ah il a l'air bon. chaud Il a l'air chaud Ouais mais y'a moyen que tu réussis en vrai. Si, Dis-moi si si si si, si, si, si... si... si... si... je le 3-6 no-scope t'en dis quoi J'ai dit que t'es grave chaud. Oh dommage J'étais très... Ouais il fallait juste que ça touche, pas de chance. juste à côté. Ouais ah, il était bon hein, mais j'ai quand même réussi, c'est bon. Sans être méchant, je crois qu'il n'y a plus la merde ta M4, je vais te je filer une arme. Après c'est chacun ses armes, mais pour moi ma M4 elle est bien. Alors je suis d'accord que sur la plupart des jeux c'est chacun ses armes, mais sur code, genre t'as des armes qui sont trop trop fortes et tout le monde fait que utiliser que ça. Et il faut, il faut suivre un peu, un peu ce truc là, sinon t'as des armes qui sont un peu plus faibles. M4, euh, c'est un ami à moi qui est quand même assez fort, qui m'a aidé à la faire... C'est qui ton c'est qui ton pote Je l'ai perdu sur la transition. Il est encore là, il a pas crash. Dark 57000. Ça Bruce.